Salut à tous! Et bah ben voilà, mon van est terminé hein, aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, euh, en plus, j'ai trop de chance. Il fait, man... il fait un temps magnifique. Et, euh, et voilà, alors, ben pour ceux qui ne l'avaient pas vu, ça c'est mon van. Donc, euh, je l'ai acheté il y a quelques temps. Et à l'intérieur, c'était n'importe comment. Hein. C'est n'importe comment. Et alors? j'ai Récupéré du bois là du vieux bois pourri et j'ai passé beaucoup de temps à tout travailler, tout mettre tout bien comme il faut. J'ai plein de, plein de chutes, plein de trucs. L'endroit où je travaillais, au fond, hein, dans un petit endroit hein, pas du tout près. Et le résultat final, et ben j'en suis super content. Donc là, c'est le côté. Hein. J'ai deux grands tiroirs tiroirs euh, maus costaud hein, pour euh, stocker mes habits Ça, ces tiroirs ils existaient déjà je les ai juste un peu modifiés mais donc voilà là j'ai vraiment de la place un deuxième tiroir encore un peu de place devant un, euh, un bout de soute ici là là c'est mon lit un grand lit de place gigantesque gigantesque un matelas d'excellente qualité je voulais acheter un matelas un peu moins cher mais il l'avait plus et euh, comme une partie du matelas, la housse en tissu, elle est fabriquée en Chine, et bien à cause du coronavirus j'ai été obligé d'acheter celui-là, pas de stock sur le reste. Là j'ai une belle petite tablette en chêne massif que je me suis faite à partir d'une table que j'ai récupérée et là j'ai Ma cuisine, ma cuisine avec euh, bah, un petit gabinet, un petit euh, truc au gaz, ah, voilà, le stock pour les, les semaines à venir, hein, puisqu'on a notre premier cas de coronavirus euh, d'une audine. Le toilette mobile hein, dont, dont on a besoin pour la certification, mais qui peut aussi servir de siège. Hein voilà, comme ça je peux cuisiner à l'intérieur Ou je peux me mettre sur le lit Donc, Comme ça Et alors là, ça c'est mon chef d'œuvre Mon plan de travail en chaîne massif Toujours à partir de la table que j'ai récupéré Ça, ça a été beaucoup de travail mais j'en suis super super content C'est magnifique J'ai encore un tiroir ici ma petite glacière, ma poubelle. derrière j'ai mon stock d'eau propre qui vient ici au robinet voilà, petite pompe manuelle et qui vient ensuite hop, dans ma cuve d'eau grise qui se vide personne n'a rien vu voilà, qui se vide par là, ma cuve d'eau grise j'ai un tuyau qui, qui sort dehors voilà, tu suis dévacuation, la plomberie, et ma petite truc très extérieur quoi. Je suis pas bien là, ouais, franchement. Ça, c'est du van de compète. Allez, j'ai 2-3 trucs à finir, et demain, je passe ma certification.